Le surjet simple commence de la même manière qu'un point simple. à ce détail près que seul le fil qui ne se présente pas à l'aiguille peut être coupé. On vient ensuite rapprocher les deux berges en effectuant une spirale autour de la cicatrice. Idéal pour les plaies assez longues et pour un affrontement rigoureux des berges, il ne favorise cependant pas l'évacuation des liquides et piégera les germes infectieux sous la suture.